Vous savez, à côté des mondes connectés, j'aime aussi tester les écouteurs sans fil. Les écouteurs True Wireless, comme on dit. Dans un premier temps, je vous en avais présenté pas mal à petit prix, puis je suis un petit peu monté dans les gammes. Vous vous rappelez, je vous avais présenté des écouteurs de chez Google, des Pixels, je vous en avais présenté d'autres dans ce style. Aujourd'hui, on va s'intéresser au must du must de chez Oppo, les Oppo Enco X. C'est des écouteurs avec réduction de bruit active, développé en partenariat avec Dino Audio. Disponible à 149,99€, est-ce que ces Oppo Enco X sont tout simplement les meilleurs écouteurs à réduction de bruit à ce prix-là C'est ce que nous allons découvrir Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude nous allons découvrir ensemble la crème de high tech Aujourd'hui je vous l'ai dit, j'ai testé pendant plusieurs mois les Oppo Enco X Moi je les ai testés principalement dans ma vie de tous les jours, lorsque je faisais des montages vidéo Et surtout, surtout, surtout lorsque je faisais mes petites sessions de sport et de running Je vais vous dire tout simplement ce que j'en ai pensé Comme d'habitude on va voir plusieurs points sur lesquels il y a un intérêt de parler Voici le sommaire Commençons par évoquer le design de ces Oppo Enco X. Vous le voyez, on se retrouve devant une petite boîte ovale, assez sympa, assez petite, parce qu'elle mesure simplement 66,3 mm par 49 par 21,7 mm. Je la trouve personnellement assez design avec ce petit collerette chromé, argenté, le logo Oppo. Ici, on retrouve du coup le partenariat Dio. En dessous, prise USB-C et lorsqu'on l'ouvre, BAM on voit les écouteurs apparaître cette boîte passe nickel dans une poche rien à dire concernant les écouteurs maintenant on est sur un design assez sympathique aussi on a aussi dans la version blanche bien entendu le rappel de l'argenté présent sur la boîte ici et là on a bien entendu une petite Extension intra auriculaire Parce que oui, c'est des écouteurs avec réduction de bruit Des écouteurs intra Qui vont se positionner dans les oreilles On va le voir dans le confort, on va en parler euh, tout au long de la vidéo Bien entendu, les embouts sont changeables En fonction de la taille de vos oreilles Vous allez pouvoir trouver directement dans la boîte du constructeur Différentes tailles d'embouts Au niveau des dimensions, moi je les trouve assez compactes On est sur du 30 mm de longueur Avec 18 mm de largeur Et 22 à peu près d'épaisseur Ils sont assez sympas Lorsqu'on les met dans les oreilles, ils passent presque inaperçus, ils s'installent correctement, regardez, ils sont pas là comme j'avais testé, c'était chez qui C'était des Xiaomi, c'était des longues tiges, eux ils sont à peu près dans la norme, voire un peu plus compact de ce qui se fait dans cette catégorie d'écouteurs. Je vous ai évoqué, ça c'est la version blanche, il y a aussi une version noire, je vous la montre, je ne l'ai pas sur moi, mais elle est aussi Très sympa. Je n'ai pas d'AirPods Pro pour vous comparer visuellement ce que ça donne. Mais regardez, comparé à des AirPods normales, c'est quand même beaucoup plus petit, beaucoup plus compact. Et ça, je trouve ça appréciable. Parce que plus la tige est longue, plus on a tendance à taper dedans et à les faire tomber. Que vous dire de plus sur le design Ces écouteurs sont aussi assez légers. Chaque écouteur pèse 4,8 grammes donc en dessous de 5 grammes. Ils sont pas trop dans les oreilles, mais on va en parler dans le confort. Et l'ensemble pèse 52,5 grammes à peu près. Moi, ce que je trouve très intéressant sur le boîtier, c'est bien entendu la recharge en USB type C et il est aussi doté compatible avec la recharge sans fil QI. Bien entendu, je suis sûr que vous l'avez imaginé, mais sur les écouteurs, il y a des commandes tactiles. Je vous en parlerai un peu plus dans la rubrique utilisation. Parce que cette, euh, voilà, cette partie tactile ne se voit pas vraiment à vue d'œil et ça, c'est très bien fait. Parlons maintenant des caractéristiques techniques. Parlons maintenant des caractéristiques techniques de ces écouteurs. Déjà, pour commencer, écouteurs compatibles Bluetooth 5.2. Ils embarquent le système audio DBEE 3.0, système audio DOPO. La première version était sortie en 2007, là le 3.0 inclut de la technologie, une structure de matériaux qui permettent de repenser le son. On a vu ensemble le design de ces écouteurs. C'est un design assez coaxial et c'est pour dire que cette construction coaxiale permet une meilleure qualité sonore. A l'avant, les écouteurs sont munis d'un haut-parleur, membrane magnétique équilibrée gérant les fréquences hautes. A l'arrière, d'un haut-parleur dynamique composite à trois couches s'occupant des fréquences moyenne et basse. L'ensemble permet d'avoir un acoustique, un son naturel d'haute définition. Ils embarquent aussi la transmission sans fil LHDC qui permet une meilleure transmission de la musique de votre smartphone à vos oreilles. Je vous l'avais dit, c'est des écouteurs à réduction de bruit active. Réduction de bruit dual core à deux micros. Grâce à cette puce double cœur et ces deux micros, le son est capturé, il est transformé si besoin, et bien entendu, le bruit ambiant est réduit. Cette configuration permet aussi le mode transparence, qu'on évoquera un petit peu plus tard. C'est un mode qui permet de réduire que les sons un petit peu nuisibles, mais de rester ouvert aux sons importants, afin de garder une certaine vigilance. Bien entendu, ils sont compatibles Android et iOS. Concernant les appels, ils sont équipés de 3 micros, afin de réduire les bruits ambiants. Ça, on en parlera un petit peu dans la partie microphone. Ils sont certifiés. IP54 résistant à l'eau et à la poussière. Concernant l'autonomie théorique, je vous la rappelle quand même maintenant il y a différentes autonomies avec réduction de bruit et sans réduction de bruit. Sans la réduction de bruit on est sur 25 heures d'autonomie dans l'ensemble bien entendu. Boîtier plus écouteur. Avec la réduction de bruit on perd 5 heures on est sur 20 heures d'autonomie. Pour ce qui est des écouteurs ça va de 4 à 5 heures et demie en fonction de si vous activez la réduction de bruit. Pour ce qui est de l'autonomie de chaque écouteur bien entendu. Après bien entendu je vous dirai mon ressenti mon utilisation très vite dans la rubrique autonomie voilà pour les caractéristiques techniques maintenant parlons de la prise en main parlons maintenant de la prise en main de ces écouteurs on a le petit boîtier déjà ce qui est intéressant à savoir c'est que si vous avez un mobile Oppo comme j'ai moi qui est sous ColorOS vous allez pouvoir faire un appairage rapide et facile il suffira d'ouvrir le boîtier et votre téléphone le reconnaîtra sans même aller dans les réglages Bluetooth etc. Il suffira d'appuyer juste sur se connecter, d'appuyer sur le petit bouton à droite pendant deux secondes et la connexion se fait automatiquement. On associe et le tour est joué. Lorsque vous allez vouloir associer les écouteurs à un autre téléphone, comme par exemple un iPhone, il vous suffira simplement d'aller dans le Bluetooth, d'ouvrir la boîte, d'appuyer sur les petits boutons et l'iPhone trouvera simplement les Oppo Enco X. Il suffira de faire un appairage classique comme avec n'importe quel Produit, connecteur bluetooth maintenant parlons de la prise en main des écouteurs je vous ai dit les écouteurs ont des commandes tactiles ces commandes tactiles vont avoir une fonctionnalité de base comment naviguer dans les écouteurs après on va voir que si vous avez un mobile oppo vous allez pouvoir personnaliser ça mais bon chaque chose en son temps. lorsque vous écoutez de la musique et que vous voulez passer à un titre suivant il vous suffira d'appuyer deux fois sur l'écouteur droit lorsque vous voulez venir sur un titre précédent d'appuyer deux fois sur l'écouteur gauche, à chaque fois on entend un petit titit qui nous dit que l'instruction a bien été prise en compte. Ça va être à peu près la même chose pour les appels. Si on veut décrocher un appel, on appuie deux fois. Si on veut le raccrocher, on appuie deux fois. Si on veut activer la réduction de bruit, il nous suffit d'appuyer une seconde. On entend un petit bip, une petite clochette encore, et la réduction de bruit est active. On peut rappuyer pour la désactiver. C'est possible sur les deux écouteurs. Ensuite, pour augmenter ou baisser le volume, il suffira d'aller vers le bas ou de remonter vers le haut. Comme ça, hop. Et comme ça. Maintenant si vous avez la chance d'avoir un mobile Oppo et que vous voulez configurer vos écouteurs vous allez directement dans les écouteurs et dans fonction des écouteurs. Là vous allez pouvoir paramétrer vos écouteurs par exemple ici je vois appuyer deux fois à gauche précédent à droite suivant appuyer trois fois je peux dire qu'à gauche lorsque j'appuie trois fois ça va me lancer google assistant c'est un exemple lorsque je glisse contrôler le volume à droite et à gauche pression de manière prolongée, je peux mettre changer d'appareil, transparence, annulation de la réduction de bruit. On peut même tester l'ajustement des écouteurs pour être sûr qu'il y a une bonne étanchéité. Et on a un petit guide rapide qui nous explique tout ce que je viens de vous dire. Ça, c'est plutôt pas mal d'avoir cette interface directement bah voilà, disponible sur votre mobile sous Color OS. Cette prise en main est assez intuitive, mais ce qui m'a embêté parfois... Ce qui m'a un petit peu contraint à me dire que voilà il n'y avait pas que du bon dans ces commandes tactiles C'est que des fois voilà je voulais, je sentais qu'avec la sueur mon écouteur commençait un petit peu à partir Ou lorsque je me cogne l'oreille j'ai toujours tendance à essayer de voir si c'est bien en position Et voilà ben quand on touche ben voilà ça active le tactile et c'est un petit peu des fois frustrant de vouloir juste arranger un petit peu l'écouteur et que ça change de musique Parlons maintenant du confort Le confort, le confort, le confort. Moi, vous le savez, j'aime utiliser des écouteurs pour aller faire du sport. Surtout pour aller faire du sport. J'aime d'autant plus avoir des écouteurs qui sont confortables, mais surtout qui ne risquent pas de tomber. Là, avec les intras, on est quand même plutôt servi. On sait que c'est bien accroché dès qu'on a trouvé un embout à notre taille. Sur les Oppo Enco X, le confort, il m'a complètement convenu. J'ai testé les embouts, j'ai trouvé les embouts à ma taille, je les ai mis et j'ai pu les utiliser... Sans avoir de gêne, que ce soit lors d'un running, lors d'une sortie VTT, lors d'un montage vidéo ou lorsque j'écoute simplement de la musique. Le confort en plus de la réduction de bruit, on va pas se mentir, c'est top. Qu'est-ce que je peux reprocher au niveau confort Il m'a fallu quand même une petite période d'adaptation des embouts. C'est-à-dire, j'ai testé quand même pendant plusieurs heures quelques embouts. Parce que lorsque j'étais sur le, les embouts que j'ai testé en premier, ça me ça semblait très bien. Mais euh, je jardinais un petit peu avec. Et euh, à chaque fois, je donnais un petit coup. Ou alors, j'avais mon, mon col de manteau qui remontait. Et mes écouteurs tombaient. Ça m'a montré que l'embout n'était pas pour moi après changement après test voilà j'ai eu besoin de cette petite période pour trouver le confort ultime parmi ce qui était proposé par Oppo. maintenant parlons de l'autonomie l'autonomie l'autonomie l'autonomie est- ce que j'ai atteint ces 4 heures sans réduction de bruit c'est ça c'est 5 heures et demie par écouteur avec réduction de bruit c'est 25 heures en cumulé et ben ça je peux vous dire que on n'était pas trop loin au niveau de l'autonomie, en montage vidéo avec réduction de bruit, en écoute de musique avec réduction de bruit, je suis arrivé vers les 3h30, pas très loin des 4h. En cumulant avec la recharge du boîtier et surtout avec mon utilisation quotidienne assez modérée des écouteurs, hein, j'ai tenu facilement la semaine. Les 20h annoncées avec réduction de bruit, après j'utilisais pas tout le temps la réduction de bruit, mais vous pouvez facilement arriver entre 20-23h lorsque vous utilisez à votre aise, la réduction de bruit ou pas. Moi j'aime l'utiliser lorsque je fais des activités sportives ou lorsque j'ai besoin de me concentrer. Là-dessus, aucun souci. Il y a de quoi faire au niveau d'autonomie, de hein, des écouteurs, si vous les gardez 5 heures, 4, 5 heures, au bout d'un moment, il faut bien les enlever pour les recharger. Mais alors, qu'en est-il de la recharge La recharge des écouteurs, recharge à 100%, est à peu près d'une heure et demie. Une heure, une heure et demie, lorsqu'on les met dans le boîtier, bien entendu. Et la recharge complète du boîtier, plutôt aux alentours de 2 heures. C'est tout à fait convenable, c'est à peu près ce qui se fait chez les concurrents, donc je valide aussi. Parlons maintenant du son. Le son donne une très bonne impression générale. On va vraiment chercher les détails dans les aigus et on est plutôt pas mal dans les basses. Bon, j'ai connu des écouteurs avec plus de basses, mais là, c'est très bien équilibré, surtout ce sont naturellement bien équilibrés, ce sont qui se rapprochent un peu du naturel, en coopération avec la réduction de bruit qui est tout simplement magnifique dans ces écouteurs. La réduction de bruit fait complètement le job. Moi, c'est pour l'instant les meilleurs écouteurs à réduction de bruit que j'ai entendu je, je suis pas encore à des dizaines et des dizaines d'écouteurs testés. Je vais en tester plusieurs. Le test de ces écouteurs m'a donné envie de tester aussi les Apple AirPods Pro, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, à ce prix-là, autour de 150 euros, je trouve que la réduction de bruit en plus du son fait complètement l'affaire pour ce qui est de la musique visionnage de série ou même montage vidéo bref vous l'aurez compris je valide la partition de ces écouteurs parlons maintenant du micro je vous l'ai dit au niveau du micro les micros de ces écouteurs il y a trois micros intégrés qui permettent une isolation lorsqu'on fait un appel à donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer simplement la qualité sonore du micro comparé à des Airpods classiques. Pour cela, je vais simplement utiliser les écouteurs en enregistrant un mémo vocal. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi. Et comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble la crème du high tech. Test micro 1, 2. Test micro 3, 4. Test micro 1, 2, 3, 4. Bienvenue les amis sur Panacotech. Comme d'habitude, nous allons décrypter ensemble la crème du high tech. Test micro 1-2, test micro 3-4, test micro 1-2-3-4 Vous le voyez, le micro fait complètement le job Le fait d'avoir cette petite option qui isole lors des appels Facilite encore plus son utilisation Ça sature un petit peu lorsqu'on va aller parler fort Mais après on est sur un micro d'écouteur On n'est pas sur un micro perche ou un micro canon Bref, par rapport à ce que j'avais enregistré avec mes AirPods à l'époque On valide quand même la qualité du micro Maintenant, passons au point négatif et au point positif Quels sont mes points positifs et mes points négatifs Pour moi, déjà le premier point positif, c'est le rapport qualité-prix. Avec cette réduction de bruit, ce son à 150 euros, c'est plutôt pas mal. Je pense que à 150 euros, ils peuvent aller concurrencer des écouteurs qui sont plus chers, 200 euros, 250 euros. Le deuxième point positif pour moi c'est leur design, ils sont élégants, le boîtier est sympa, les écouteurs sont compacts, tout ce qu'on veut lorsqu'on veut de la qualité en restant sobre, discret. Dernier point positif, troisième et dernier, c'est l'autonomie. L'autonomie globale fait carrément l'affaire, en plus on peut recharger sans fil, en USB-C, bref... Pff. Que dire de plus moi je les utilise je vous dis je les recharge une fois ça peut me faire la semaine en fonction de mes utilisations facile et ça c'est parfait au niveau des points négatifs alors moi je suis pas le spécialiste des écouteurs j'en ai pas forcément trouvé mais j'aurais aimé pouvoir bloquer par exemple la commande tactile c'est pas un appui long pour bloquer la commande tactile et un appui long pour la débloquer bref parce que je vous ai dit j'ai tendance à effleurer à toucher un peu mes écouteurs et parfois et voilà cette commande tactile ça m'embête un peu ça me l'a fait changer de musique etc ça c'est ce j'ai retenu de négatif pour bon, après c'est en fonction de moi et de mes habitudes et de mes tocs hein, on va dire mais il faut bien que je cherche les choses qui m'ont gêné lors de mon utilisation deuxième point négatif il manque dans l'application je trouve que ce soit sur repo enfin sur déjà il manque une application sur iOS mais je trouve qu'il manque sur l'application une possibilité d'avoir un equalizer de pouvoir changer le mode d'écoute, vous savez, moi j'aime bien avoir et mettre un peu plus de basse lorsque je fais des activités sportives, lorsque je cours notamment. Je trouve ça dommage que euh, l'application ne nous le permet pas. En cliquant dessus, on aurait peut-être pu choisir différents modes pour les écouteurs. Mais non, peut-être un point à améliorer là-dessus. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce test des Oppo Enco X. Globalement... C'est des écouteurs que je vous conseille à ce prix-là. Surtout, je pense que vous aurez tendance à pouvoir les trouver moins chers. Donc, sincèrement, un bon rapport qualité-prix. N'hésitez pas à me dire comment vous les trouvez au niveau du design. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me les poser sur le Discord. Ou lors d'un live Twitch. Live Twitch, live YouTube. Un mercredi. En fonction de si j'ai envie d'essayer de l'iver sur Twitch ou sur YouTube. Mais ça reste le mercredi à 18h. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vivez à tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.